Salut tout le monde, bienvenue à Weedman, capsule numéro 150. Vous êtes au bon endroit, car Weedman c'est LA référence. Weedman c'est l'original. Nouveau produit à la SQDC, le OS210, un hybride avec une nouvelle marque de commerce, le Original Stash du fournisseur EXO. Et oui... Exo nous sort le premier 28 grammes disponible à la SQDC. 28 grammes, c'est 8 fois un 3.5. Avec un rabais, un rabais là, que tous les consommateurs de cannabis de la SQDC criaient haut et fort et demandaient un rabais pour pouvoir euh, économiser, surtout sur un 28 grammes. Hein? Un 28 grammes, c'est un petit peu une caisse de 24 de bière. C'était quand même une grosse quantité. Euh, c'est pas euh, un petit buveur de bière qui va s'acheter une caisse de 24, mais plutôt un consommateur régulier. Donc, c'est la même chose pour le cannabis. Je ne recommande pas d'acheter une grosse quantité comme ça, même si vous économisez de l'argent. Le cannabis va perdre de la qualité, perdre du goût, perdre de sa teneur en THC. Euh, c'est vraiment pour les consommateurs réguliers. Euh, 125$ et 70 sous taxe incluse, 125$ et 70 sous. écoutez, euh, c'est le prix de la rue, c'est le prix de la rue, euh, on a présentement un, une variété, euh, là ce qu'on a hâte, c'est vraiment de savoir la qualité qui y a à l'intérieur de ça, euh, le poids, hein, j'ai amené ma balance ici, là. on veut savoir là, si c'est euh, 28 grammes, on veut savoir si c'est 27 grammes, c'est sûr que là l'arôme, la, le goût, ça va être une autre affaire. Euh, si j'aime pas ça, mais que le cannabis est de belle qualité, euh, qu'on voit les trichomes et puis que l'humidité est bonne, le poids est bon. Écoutez, c'est sûr que je vais vous le recommander tout en vous disant l'arôme qui est présentement dans ce contenant. Si on appelle la compagnie Exo avec le numéro de série, c'est sûr, j'imagine, qu'ils vont pouvoir nous donner la variété exacte qu'il y a à l'intérieur. Comme Trailblazer de Organigramme, euh, que j'avais appelé là, justement pour avoir la variété euh, du produit. Je pense que c'était Spark Buds. Vraiment excité d'ouvrir ça. Euh, je, on sait que le produit le moins cher euh, avec EXO, c'est 19$ pour un euh, 3,5. Euh, 19$, là, on parle ici. Du Berry. Du Purple Berry. À 19$. Hein. C'est un, vraiment un, un, un Purple. Couche. Hein, un Bayou. Un petit peu modifié. Et puis le Purple Berry à 19$. Que Winman avait essayé. Vraiment. J'avais vraiment été quand même assez impressionné. Euh, il n'y avait plus de fond de sac. On sait qu'avec Exo. L'année dernière. Hein, on avait commencé vraiment les capsules Winman. Avec Exo. Euh, c'était vraiment eux qui étaient euh, disponibles à l'SQDC Et puis, c'était vraiment là euh, un fond de sac. Hein. On avait des sacs Ziploc avant la légalisation. On, on avait souvent, là, un, un, quand on achetait 7 grammes, ben, le dernier gramme, c'était vraiment un petit peu émietté. C'était un fond de sac. Et puis, quand on revenait les contenants de EXO l'année dernière, mais ben, c'était ces fonds de sac là qu'on retrouvait dans le fond du contenant. C'était vraiment... Il euh, y avait sur 3,5 grammes, il y avait au moins... 0.5 grammes à 1 gramme, qui était vraiment émietté, euh, qui n'était pas vraiment euh, agréable euh, quand qu on payait 27 28 pour un trou et demi. Donc, euh, le Purple Berry à 19 c'est le plus bas de gamme, puis vraiment, j'ai vraiment apprécié. Plusieurs personnes se demandent si ça va être une qualité inférieure au Purple Berry, mais je vous rappelle que le Berry était vraiment très bien. Très, très, très bien. J'imagine que la qualité va être similaire. Euh, écoutez, mon expérience à la SQDC... Écoutez, je pense qu'on le sait que quand c'est écrit mélangé avec Whitman... On le sait, on a fait nos devoirs. On a appelé Trailblazer d'Organigram. On le sait que un produit mélangé, c'est un produit qui peut changer après trois mois. C'est une production que la compagnie a fait, peut-être pas spécialement pour ça, mais peut-être que c'est le, le restant du purple berry, le restant du Bayou, le restant de certains produits. Je vous le dis, l'employé de la SQDC, client après client, il n'arrêtait pas de dire qu'il y avait deux, deux variétés dans ce produit-là. Et puis, il disait au client, mais les deux produits sont à 15%. Écoutez, moi, je suis arrivé j'ai dit « Ah oui? » Fait que je vais avoir des cocottes de deux différentes sortes. Le gars, il a figé BRN. Je pense qu'il pensait que toutes les cocottes étaient de la même couleur, toutes identiques. Il était figé, il ne comprenait pas trop. Il y a un autre client qui dit « Est-ce qu'il y a deux sacs dedans? » Il pensait qu'il y avait peut-être un 14 puis un 14 de deux variétés. L'autre, il a dit non, il s'est vraiment mélangé. Euh... Écoute, ça se peut pas. Je penserais pas que Exo, il mélangerait le cannabis puis pas Trailblazer. C'est une variété. C'est une variété. OK, écoute, euh, on va réagir ça dans Balance. On va essayer de voir si c'est un produit qu'on connaît. Si c'est du Bayou, c'est sûr, sûr, sûr. Je vais être capable de, te le, de, de le deviner comme ça. Euh, les autres produits. Ça, c'est un hybride. Quand on clique là, sur la case hybride euh, avec EXO, ils n'ont seulement 6. Euh, AK-47, Blue Dream, Terra, Horizon, Atlantide, Shishkaberry. Donc, euh, je ne les ai pas tous essayés. OK. C'est sérieux. Ma balance est à zéro. On va essayer de... Amener ça... Je vous amener avec moi, comme ça. Vous voulez pas, n'oubliez pas, là, d'aller vous procurer votre T-shirt Winman. Il en reste seulement deux, comme ça. Un large, un medium. Et puis, il y a le nouveau modèle, à place que ce soit écrit Pink Cush, c'est écrit Blue Dream, c'est écrit en bleu. Puis en arrière, c'est écrit J'attends le facteur. Allez vous acheter le chandail, des boys. Bon, là, on va checker le OS210. OK, là, on va essayer de mettre ça à zéro. Ah, vous ne pouvez pas le voir. Vous pouvez pas le voir, c'est trop... Euh... Vous ne le verrez pas, là, comme ça. OK, c'est trop compliqué. Vous ne voyez pas, je pense. OK, moi, je vais le regarder, là. On va faire ça clean, les boys. Êtes-vous prêt Je vais aller vous mettre une photo sur mon Instagram, comme d'habitude. Pèser sur le terre le terre, le tar. Tatar. Ok, c'est sérieux. Écoutez, j'en ai euh, pesé beaucoup des 28 grammes dans cette balance-là. Là, fait que inquiétez vous pas, euh, la balance est à jour. Euh, les instructions pour ouvrir ça, c'est pareil comme euh, 48 nord. C'est les mêmes enveloppes que 48 nord. Faut pincer et puis glisser. Bon. Concurrent direct au marché noir et concurrent direct au bas de gamme des Indiens. Exo, frafort. Là, on va essayer d'ouvrir ça. Pour qu'on puisse continuer la vidéo. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Childproof. Euh, non, là. <rire> on est live, on est live. Ah man, imagine, tu vas en fumer 2-3 dans ta soirée, là. Tu fermes ton sac pour garder l'humidité. Tu n'es jamais capable d'ouvrir ça. Ok, on est prêt? 28 grammes les boys, j'ai mon 28 grammes, that's it, ok j'enlève mes de fumée. fumées. pas pote c'est correct, tu peux acheter ça pour 28, 20... ça c'est correct pour le prix là correct pour le prix, là, pas de trouble, là. C'est pas affreux, là. Il y a moins de tricôme que les autres. C'est moins givré. C'est moins. Euh, un peu résineux. C'est un petit peu collant, mais pas beaucoup. Mais il y a moins de tricôme. Il y a moins de. Mais le trimage, c'est trimé. Euh, c'est trimé pas mal. Euh, c'est très bien. C'est trimé mieux que, euh, que tweed canopy. Ça, c'est garanti. L'instant, on va l'essayer. Il y a le 28 grammes. Il n'y a pas de feuilles. Le fond de sac, il n'y en a pas. C'est un petit peu des petites cocottes. Ça, c'est acceptable. On a ça dans plusieurs compagnies, dans plusieurs trois et demi. Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Mais vite comme ça, si tu veux acheter du pot, parce que c'est juste du pot pour te geler, 15%. Si 15% te convient, je ne l'ai même pas essayé. Est-ce qu'il y a deux sortes là-dedans? Eh non, c'est juste une sorte. Puis, euh, on va essayer ça. Fait qu'on n'a pas le nom de la variété. Est-ce que c'est une variété que je connais? Je ne l'ai pas encore essayé cette variété-là. Est-ce que c'est le Orca 47, le Blue Dream ou le Shishka Berry? Je pense pas que ce soit le Shishka parce que je pense que le Shikaberry... Pardon. En tout cas, il avoir des erreurs, là, mais le Berry, c'est pour goûter les berries. Mais on ne sait jamais. Hein, on ne sait jamais. All right, je suis un peu excité d'enrouler de, un. On va se prendre une cocotte régulière, là, verte, avec un peu de brun. C'est pas deux variétés ça là, c'est juste une variété qui est à l'intérieur. Je suis content, 28 grammes. Euh, c'est pas givré au max, ok? C'est pas euh, du Pinko, c'est pas du Delahaye, c'est pas du Grill. C'est pas du San Rafael, mais quand même... Euh, je, prends ça, je prends ça dans tous tes produits du bon. Il n'y a pas un, un, une odeur euh, de cariophyllène. Là on parle d'arôme. C'est même un peu euh, sucré fruité, man. Vraiment. Euh, J'en regrette pas mon achat. Même si je ne l'ai pas encore fumé. C'était 160. C'était 152, hein? Si on prenait 8 fois le purple euh, berry. Un once, là on tombe à 126, 125, 90, 125 et 70. Merci encore. Merci à Hugo qui m'a envoyé 10$ sur PayPal. Merci beaucoup, Hugo. Merci au cadeau de l'Alberta pour le Santa Cruz. Ouais, je pense qu'il y a deux, euh... je ne vais pas me tromper là, ils ont -ils sorti deux sortes de 28 grammes ou juste une sorte de 28 grammes? Il était disponible dans l'eau, là il ne l'est plus. Ok, on va rouler ça. J'ai rencontré euh, Marc-André aujourd'hui à la SQDC. Un ami euh, du show de boucan. Marc Tattoo studio. Et puis il m'a donné euh, trois variétés. Je suis vraiment choyé. Les mêmes variétés que Martatou a reçues. Le Cheese. Le Amnesia. Et puis le Purple A's. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Je ne veux pas me tromper, là, mais je pense que c'est... Euh, je pense c'est lui qui fait pousser ça. Là. All right. Du cannabis légal à 126 taxe incluse, 125,70 125 et 70$. sous. Ok. J'en viens même pas, qui sent même pas euh, la cariofilène, qui goûte pas, euh, qui goûte pas épicé. Ça aurait été le fun qui a eu 18%, là, mais à 15. Euh, on va dire qu'on va être positif et que c'est pas 12, OK? OS210. Entre 12 et 18 hybride. On a eu 15 Bah bon, je serais pas dessus il y, a, il y a un petit goût peut-être là d'épicé de, de, qui vient de tomber dedans C'est-tu euh... Mais c'est sûr que c'est une de leurs variétés C'est sûr que c'est une de leurs variétés C'est pas la nibuleuse. Ok, je vais mettre les hybrides. C'est pas le Bayou. Je pense, je, pense, je pense pas que ce soit le Sierra. Non, comment ça j'ai... J'avais dit hybride seulement. parce que cas, je suis pas capable de le détecter. Mais c'est garanti que c'est un produit qu'on connaît. Je pense que je vais être obligé d'appeler EXO là, vraiment pour avoir euh, le cœur net, pour savoir c'est quoi la variété qui est à l'intérieur euh, sur la bâche là, du 17 octobre. Alright. Je te recommande, écoute. Euh, je le recommande pour ceux qui fument beaucoup, ceux qui fument régulier. Euh, la pochette est un petit peu difficile à ouvrir, mais c'est ça qu'on veut là, pour les enfants. Si on n'est pas content, on peut le transmettre dans un autre contenant, euh, toujours en sécurité, à un endroit là, pas disponible. Euh, écoutez, c'est pas du fond de sac, euh, l'humidité est quand même euh, moyennement raisonnable. Il n'y a, a, a pas euh, de la feuille à tout finir. La cocotte, il y a du stock dedans, ce n'est pas une cocotte vide, euh, ultra vide comme canopie. Si tu veux du spot, du spot pour te geler, tu n'auras plus besoin de faire un détour à Canis s'attaquer. Il y a beaucoup de monde qui vont acheter ça. Il y a beaucoup de monde qui va acheter ça. Puis euh, il y en a d'autres qui ne l'achèteront pas non plus. Mais ceux, ceux qui aiment du San Rafael, ceux qui aiment du Broken Coast, puis qui sont capables là, de peut-être pas fumer tous les jours et puis de se payer du haut de gamme, c'est pas le, le, le type de clientèle là, qui va aller s'acheter euh, ce, ce, ce type de cannabis-là. Encore une fois, euh, ceux qui ont pas beaucoup.. Euh, ceux qui, qui, qui fument beaucoup, beaucoup puis qui ont un certain budget, euh, c'est ceux qui vont acheter un comme ça. Et une fois de temps en temps, ils se goutent, se payent un Broken Coast, un beau Roxton, un bon Pink Kush, un bon Purps. On sait que le Purps est venu, c'est vraiment incroyable. Le Purps de Grill est revenu. Le deuxième chandail de Weedman est là. allez l'acheter euh, le Blue Dream. J'attends le facteur. Je te mets une photo sur Weed Indicoman sur Instagram. Abonne-toi, mets un pouce, active la cloche. Et euh, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo de Weedman. Et n'oublie pas que Weedman, c'est l'original. Weedman, c'est la référence. Tchau!